Hey! Hey! Hey! Salut, j'espère que tu vas bien! Moi aujourd'hui, je vais bien et comme tu l'as vu sur le titre, je vais te parler de l'évangélisation. Tu quand tu parles dans les rues là pour parler aux gens, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc vous savez que hier, mais comme je vais poster ça dimanche, donc ce sera pas hier, <rire> bref en tout cas, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a un soir où j'ai passé tout le soir à regarder euh, des vidéos euh, de Jérémy, pasteur Jérémy, qui partait euh, dans des pays pour évangéliser et tout ça, euh, je te mettrai euh, le lien en barre d'infos, donc tu pourras checker les vidéos dont je te parle, ces vidéos là les gars, ça m'a retourné et moi euh, ouais, du coup en fait j'avais envie de faire cette vidéo, pourquoi parce que j'ai raté beaucoup d'occasions pour parler de Dieu à des personnes à cause d'une timidité j'arrive pas à aller parler comme ça dehors à des personnes et tout et euh, du coup je pleurais et tout, je disais mais en fait j'ai tellement envie j'ai tellement envie d'être capable de faire ça je sais que je suis capable et que c'est mes propres foi mais euh, comme j'ai passé mon temps avec Dieu, donc Dieu m'a répondu de toute façon Donc euh, maintenant je sais où j'en suis, je sais qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne cloche pas Le matin je pourrais venir <rire> Les chrétiens font pas un corps en fait Et le Christ c'est la tête Chaque partie du corps ne font pas la même chose Mais pourtant chaque partie du corps est essentielle pour le bien-être du corps En fait, euh, par cette vidéo j'ai envie de te déculpabiliser euh, Si euh, comme moi, tu te sens un petit peu coupable de pas... De ne pas euh, avoir cette aisance à aller dans les rues pour euh, parler de Dieu. Dieu et une amie aussi qui m'a répondu du coup le même soir. Elle m'expliquait par exemple pour moi. Elle me disait, ok Caro, toi tu vas pas euh, de tête à tête. Elle va se reconnaître. Tu fais exprès de, de lire cette expression comme ça, elle va se reconnaître. Tu vas pas de tête à tête parler aux gens. Mais par exemple, euh, bah, via YouTube. Tu parles de Dieu et euh, c'est tout aussi bien. Avec tes points forts, avec ce que tu aimes, évangélise. Okay? L'évangélisation évangéli ne se résume pas au fait de partir dehors. Mais il faut le faire et il faut être prêt à pouvoir le faire. C'est-à-dire que tu dois te préparer à ce que peut-être un jour tu seras dans le transport en commun. Et tu devras parler à une dame que tu ne connais pas. Il faut être prêt, en toute occasion, à ce que Dieu t'utilise n'importe où, ok Par exemple, moi, ce n'est pas parce que je sais que je ne suis pas à l'aise et que ce n'est pas mon point fort de sortir que je ne vais pas me préparer en lisant ma Bible, en me rapprochant de Dieu. Dieu est trop fort parce que des fois aussi, on... par exemple, c'est mon cas aussi, j'ai souvent peur d'aller parler aux gens et de me dire... Euh, que je ne saurais pas répondre aux personnes mais l'Éternel dans sa parole franchement il a dit quoi de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va dire okay? de ce qu'on va répondre parce qu'en fait ce qu'on devra dire nous sera donné à l'heure même par le Saint-Esprit c'est même plus nous qui allons parler c'est le Saint-Esprit de Dieu qui parlera le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous qui parlera pour nous en fait nous on sera juste euh, l'instrument mais genre tu vois la trompette là, le souffle bah, le saint esprit qui va faire le son qui sort, toi, tu sors juste là. <rire> en gros, donc, euh, en vrai, je pense que c'est nous des fois qui, qui aussi avons peur peut-être euh, des répercussions. Tu sais, parce que souvent on dit, ouais, tu vas évangéliser une personne, la personne peut-être euh, est peut-être possédée, et genre, euh, tu vas, et puis après tu vas vivre des attaques. J'ai entendu ça beaucoup de fois. Il y a plein de versets dans la Bible, qui te dit de ne pas t'inquiéter d'aucune représailles parce que l'éternel Dieu est n'y Il n'a rien sur cette terre qui soit plus haut que l'éternel, ni sur cette terre, ni sous le ciel, ni sous la terre, ni dans le ciel. Il faut vraiment être motivé par l'amour des âmes, par l'envie en fait que ces personnes rencontrent Jésus. Si tu y vas juste pour imposer ta religion, tu n'as rien compris parce que euh, Dieu n'a pas envoyé euh, la religion, il a envoyé Jésus. Il faut que tu y ailles. Pour leur dire que Jésus les aime en fait. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en penses et d'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs je voulais vraiment vous remercier oh. de vous abonner à la chaîne euh, c'est top <rire> c'est vraiment top et ça encourage vraiment donc si t'es pas encore abonné gaffe. voilà aussi n'hésitez pas à liker à liker la vidéo c'est sympa aussi de liker je vous fais Plein de bisous, que l'éternel vous bénisse et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. je me rappelle très bien du passé de vécu que je suis crossassé. Et pourtant j'ai un acquis à cause de qui t'as deviné. Tu sais que je suis en tête. j'en ai fait des.